Ok. Je suis pas prêt. <rire> Je m'appelle Arnaud Douce. Je m'appelle Nello. Moi, c'est Cui. Euh, Aujourd'hui, avec nos compères, on va vous présenter notre euh, dernier jeu vidéo qui s'appelle Un euh, Dernier Film. Clap Je m'occupe de, des animations des personnages, la composition de la musique et euh, de quelques petits pimps au niveau des, des décors avec... Euh, Antonello. Je m'occupe surtout des décors. Ensuite, en termes de level design, ben c'est surtout un petit peu faire interagir en fait le personnage avec différentes choses qui représentent la ville de Fribourg. Je développe, je programme le jeu vidéo et puis euh, je m'occupe un petit peu aussi du, euh, du game design et avec Nelo le level design. Alors on développe euh, des jeux depuis maintenant plus d'un an. Un dernier film est un jeu vidéo d'aventure qui raconte l'histoire de deux âmes qui se retrouvent dans un Fribourg post-apo. C'est une fille et son chien. Le chien s'appelle Fripon. Et puis c'était une belle occasion pour nous de faire le, ce jeu avec, avec le FIF, dont le thème cette année est le post-apocalyptique. Je pense que c'est ce qu'il y a de bien avec le post-apocalyptique, c'est que tout peut être détruit tout peut dérailler tout mmh. peut être euh, cassé il y a quelque chose de tellement chaotique que ça donne euh, la possibilité à beaucoup d'idées en fait ouais. a beaucoup de possibilités ça, ça laissait une, une liberté d'imagination qui était qui était vraiment super vraiment euh, le fait de, de lier les deux euh, les deux médiums qui sont déjà extrêmement liés mais faire encore un projet en plus qui les lie je trouve ça très beau c'est sympa un, être... un honneur pour nous pour mmh. de, de, de, de le faire et puis ouais. de montrer euh, de montrer notre travail c'est vrai c'est mmh. vrai c'est une super euh vitrine en tout cas pour des, pour, pour des jeunes talents et se rapprocher de cet univers un peu cinématographique, euh, ça nous plaît énormément et surtout qu'on kiffe raconter des histoires. On espère que ça vous a donné envie d'essayer un dernier film qui est jouable actuellement sur, sur le site de, de Cutscene et puis du FIF. On se recroise bientôt dans les salles obscures. Bon jeu